Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien, on va voir comment réaliser une annonce qui décoiffe, une annonce pour tes locations courte durée ou tes locations saisonnières sur Airbnb et sur Booking. On en parle dans quelques instants dans cette vidéo, mais juste avant, générique Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout de suite, tout de suite, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube justement où on parle de location courte durée, on parle d'investissement locatif, de sous-location professionnelle et également de conciergerie automatisée d'appartements. D'ailleurs, juste avant de commencer, je vais t'inviter à récupérer tout de suite une série de 4 vidéos sur comment lancer un business dans la sous-location professionnelle. Tu découvriras ça dans la partie description tout en bas. Tu regardes et tu récupères cette série de 4 vidéos exclusives que j'ai tournées. Il y a quelques temps et qui va te permettre à toi aussi de te lancer dans ce type d'activité. Donc aujourd'hui, on va voir justement comment réaliser une annonce qui décoiffe. Alors on le sait, une annonce qui décoiffe commence déjà par les photos. On le sait tous, que ce soit des photos professionnelles. Il y a aussi des petits hacks à connaître par rapport aux photos. Et j'avais tourné une vidéo il y a quelques temps que je vais te remettre. Je vais te mettre un petit lien au haut ici là. Tu cliqueras et ça te permettra eh bien, de récupérer cette vidéo justement où j'expliquais par rapport aux photos précisément ce qu'on doit faire. Mais tu vas voir aussi qu'il n'y a pas que les photos. Les photos, c'est une chose, mais il y a aussi le contenu. Qu'est-ce qu'on met dans notre listing, dans notre annonce Airbnb Qu'est-ce qu'on va y faire figurer Alors. La première chose, déjà, c'est bien se mettre à la place du voyageur. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire une, une, une présentation générale de son annonce pour s'adresser finalement à tout le monde. Il va falloir définir ce qu'on appelle un peu son avatar, son client type. Qui vas-tu cibler Donc pour moi, il y en a deux principaux. Il y a les professionnels et il y a les voyageurs, les touristes. D'accord Donc en fonction du client que tu souhaites attirer en fonction de la typologie de ton client, si tu veux convertir un maximum de prospects, il va falloir que ton annonce s'adresse spécifiquement eh bien, à un type de client. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais les autres, oui, mais qui est ta cible Qui tu veux toucher en priorité Donc, bien évidemment, en fonction si c'est un professionnel ou si c'est un voyageur, un touriste, L'annonce va être rédigée de manière un petit peu différente. Je te donne un exemple. Si tu cibles plutôt eh bien, la clientèle professionnelle, je vais t'inviter à aller, par exemple, pour t'inspirer, hein, pour te donner des idées, je vais t'inviter à aller sur des sites comme Accor, où là, effectivement, bah, c'est plutôt une clientèle professionnelle. Donc, tu verras un petit peu de quoi ils parlent, ce qu'ils mettent en avant. Euh, et au contraire, si tu euh, es plus sur les les touristes, euh, eh bien là, je vais t'inviter plutôt à aller consulter des sites comme Pierre et Vacances, qui eux, effectivement, s'adressent plutôt à ce type de clients. Donc, dès le départ, déjà, essaie vraiment de cibler, de bien comprendre qui est ton client, qui, à qui tu vas t'adresser, pour que du coup, ton annonce soit rédigée en fonction de ton avatar et de ton client type. Ensuite, il va falloir que tu valorises ton logement, hein, c'est-à-dire que bien falloir que tu remplisses toutes les sections euh, sur, je pense à Airbnb il y a, et même sur Booking, il y a énormément de sections à remplir, remplis toutes les sections. Aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a que 30% des annonces qui sont réellement complètes et pourtant, ça fait vraiment la différence. Ça fait la différence par rapport aux algorithmes, donc les algorithmes Airbnb, mais ça fait aussi clairement la différence puisque le voyageur va avoir une tonne d'informations, un maximum d'informations. Il va peut-être pas forcément tout lire, mais sache qu'il y a des clients qui ont besoin de tout lire, qui ont besoin de tout savoir sur l'annonce. Donc ça, c'est super important. Ce qu'il faut bien que tu fasses également, c'est que tu sois narratif. Quand tu vas rédiger ton annonce, tu vas raconter une histoire. C'est pas uniquement appartement, T3, machin, il y a trois champs, etc. Non, si on va raconter une histoire, il faut que ça soit le plus narratif possible. On va aussi commenter toutes les photos. C'est important de bien les commenter et de donner des petits tips, des petites choses. Par exemple, si c'est la photo, sur, par exemple, il y a le canapé en fond de, en fond de photo, eh c'est préciser qu'effectivement, le canapé est convertible et qu'il peut accueillir peut-être une ou deux personnes supplémentaires. Va falloir faire un descriptif Accrocheur, c'est-à-dire que la première partie, eh bien, de, de l'annonce, faut vraiment qu'elle soit la plus euh, accrocheuse possible et qu'on mette tout de suite les points forts. Pareil aussi dans le titre de l'annonce, super important qu'il y ait vraiment que les points forts. Je vois parfois, euh, bah là encore, ce week-end, j'ai réservé donc un, un appartement et ce que je me suis aperçu, eh bien, c'est que, il y en a vraiment, c'est totalement n'importe quoi. Euh, le titre est n'importe rien en fait. C'est, on n'a aucune information dans le titre. Dans le titre, faut que ça soit le plus je exemple, si c'est des professionnels que tu vas accueillir, pense aux véhicules, pense au parking, pense à la gare parce qu'ils vont se déplacer. Et donc, il faut que ces mots-là ressortent. C'est-à-dire que si effectivement tu as un parking gratuit, bah, il faut que ça soit écrit qu'il y ait un parking gratuit à 50 mètres. Ou que si par exemple c'est proche de la gare, et eh bien tu es à 20 mètres de la gare. Que ça soit euh, très clair et qu'on puisse tout de suite euh, eh bien, bien identifier le, ton logement et qu'on puisse bien comprendre euh, les points forts de ton logement. Autre chose aussi, c'est bien compléter ton profil euh, donc loueur sur Airbnb, tu as le profil euh, donc de ton compte. L'idée c'est de le personnaliser pour que en fait on, tu crées un lien entre ton client et toi, qu'il y a un, un lien euh, qui se construise et que finalement la personne qui va réserver ton logement euh, si S'identifient, en fait, elles se sentent chez toi. Alors, c'est vrai que de plus en plus, on dit que maintenant, euh, quand on loue un Airbnb ou une location courte durée, de plus en plus, c'est au format hôtellerie et qu'en fait, les voyageurs attendent vraiment le même standard qu'un hôtel. Oui, mais justement, gardons encore cette petite, ce lien qu'il y a entre toi, finalement, et, euh, et le voyageur, c'est un peu comme par exemple un, une, une, une grande chaîne d'hôtels qui a sa renommée, bah, c'est ce qui fait aussi que des voyageurs vont louer tel ou tel hôtel parce qu'ils savent que l'hôtel est une renommée par exemple internationale et donc ils vont peut-être favoriser plutôt tel type d'hôtel. C'est un peu la même chose avec toi en fait. Euh, il faut vraiment qu'il s'identifie à toi et qu'il y, qu y ait vraiment un, un lien tout simplement qui soit créé entre toi et le voyageur. C'est tous ces petits détails finalement qui vont faire la différence et ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est les petits détails justement qui vont faire toute la différence et qui vont faire qu'une personne va plutôt réserver un appartement plutôt qu'un autre. Je vois typiquement moi quand je sélectionne, je parcours beaucoup d'annonces et c'est le petit détail, hein, c'est vraiment le petit truc qui fait que je vais me dire ah oui j'ai plutôt aller chez Louis parce qu'il propose tel ou tel service ou oui, parce que je sens que derrière c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui est professionnel. C'est un petit détail à chaque fois qui va réellement faire la différence et ça sera pareil pour toi également. Euh, ensuite ce qu'il faut absolument c'est faire une description en fonction de sa cible. Hein. C'est à dire l'idée c'est d'être assez concis, précis euh, et vraiment l'idée c'est d'exciter le voyageur, c'est vraiment de lui donner envie tout simplement de, de rentrer en contact avec toi. Euh, donc bien entendu mettre la liste des points forts de ton logement et utiliser un maximum de mots expressifs. Hein. Alors comme on a pu voir auparavant, si c'est plutôt une clientèle professionnelle, on va plutôt axer sur les équipements qu'on va trouver dans le logement. Donc je pense par exemple à un bureau pour travailler. Ça va être aussi du au haut débit Wi-Fi, sachant qu'aujourd'hui, Airbnb a justement dans son application intégré la possibilité de mesurer euh, eh bien le niveau de Wi-Fi. Donc, ça montre bien que c'est des paramètres qui sont super importants. Donc, ça, on va vraiment axer plutôt là-dessus. plutôt là-dessus, pardon. Aussi, la localisation. Si par exemple, tu es proche de la gare, proche du centre-ville, proche des transports en commun, proche d'un palais des congrès, euh, proche d'un quartier d'affaires, on va plutôt bien évidemment jouer sur ça et puis je pense aussi pour les professionnels à tout ce qui est check-in automatisé et tu le sais sur Airbnb ils ont ce qu'ils appellent le business ready c'est à dire que bah, si ton appartement est en check-in automatisé il correspond aux critères pour rentrer dans la catégorie des business ready c'est à dire des appartements qui sont proposés en priorité justement aux professionnels si au contraire c'est plutôt une clientèle saisonnière une clientèle plutôt de passage touristique bah là on va plutôt euh, parler des différents accessoires pour les enfants puisque puisqu'ils vont plutôt voyager en mode famille, donc peut-être des lits bébés, des lits d'appoint pour les enfants, euh, des jeux de société. Euh, on va plutôt aussi parler des différents centres loisirs qu'on va pouvoir trouver pas très loin du logement. Euh, aussi de sécurité dans le logement. Tout ça, c'est des notions importantes pour des familles, euh, donc des parents qui ont des enfants et qui veulent absolument euh, bah, passer un excellent séjour. Donc là, bien évidemment, on va axer l'annonce sur autre chose. Ça sera peut-être pas forcément justement sur le oui ou le bureau on s'en fout un peu ça n'a rien à voir euh, tu comprends l'idée donc c'est bien déterminer euh, les points forts en fonction de la typologie en fonction de l'avatar de ton client on se doute bien que un bébé n'a aucun intérêt dans une annonce pour un professionnel qui va être de passage pour faire euh, très simple ensuite on va et eh bien faire une mise en avant des plus de son logement Très clairement, donc on va mettre en avant bah, plein de petites choses, je pense notamment aux sèche-cheveux, peut-être à la machine à café, on peut aussi dire quel type de machine à café on va mettre, c'est important, euh, parce que tu auras des questions par rapport à ça. Est-ce que tu as prévu des oreillers éventuellement supplémentaires euh, Tous ces petits points qui font le confort, qui font la différence et qui font finalement le détail, et euh, des petits détails qui vont faire la différence par rapport à la concurrence d'accord Donc ça c'est aussi important et enfin euh, bah, si par exemple tu as des petits cadeaux de bienvenue, c'est bien donc d'apporter ces petits services gratuits ou même payants, euh, mais il faut quand même les valoriser, c'est à dire qu'il faut dire qu'effectivement il y aura un petit cadeau de bienvenue ou par exemple si tu mets des titres de transport euh, ou des plans à disposition de tes voyageurs euh, si par exemple tu as prévu des locations de vélo, même si c'est payant, il faut en parler tout ça c'est des petits services en plus qui peuvent aider ton voyageur et qui peuvent clairement faire la différence avec justement la concurrence. Il va falloir aussi anticiper les, les questions des clients, c'est-à-dire que si tu as régulièrement les mêmes questions, c'est qu'il y a un problème sur annonce, il faut absolument le rajouter. Moi, je vois par exemple, à un moment donné, j'avais beaucoup de questions sur est-ce que le linge est fourni Donc dorénavant, je l'ai bien écrit dans mes annonces comme quoi le linge est bien fourni, parce que c'est une question qui en est régulièrement. Tu en auras d'autres comme ça, donc n'hésite pas à les rajouter. Peut-être même dans la dernière rubrique, tu sais, à la rubrique euh, autre note euh, sur Airbnb, bah n'hésite pas à rajouter une genre de foire aux questions. puis là, toutes les questions qu'on t'a posées, bah, tu les balayes et tu les mets toutes dans l'annonce. Comme ça, il y a tout. Euh, ça va permettre aux voyageurs de ne pas être en attente. Parce que tu sais, tu as des voyageurs qui parfois sont pressés. Et euh, si euh, ils sont hésitants entre deux annonces, mais qu'ils ont la réponse de leurs questions dans ton annonce. Très clairement, ils vont prendre la tienne plutôt qu'une autre parce qu'ils n'ont pas le temps et parce qu'il faut que ça aille très vite. Et l'idée, c'est que si tout est rempli et tout est répondu dès le départ dans l'annonce, ça va quand même clairement aller beaucoup plus vite euh, par rapport à, au passage à l'action. Et justement, on en arrive au point, euh, on arrive vers la fin de cette, cette vidéo. Eh bien, c'est le call to action, c'est l'incitation à l'action, parce que bien évidemment, euh, tu, quand, la, quand tu as une carte, personne son annonce, tu as ce qu'on appelle un prospect. Donc, euh, il est attiré, il est, euh, il est, euh, comment dirais-je, euh, il, il est concerné par ton annonce et euh, il est prêt quelque part. Mais enfin, le conserver jusqu'au bout. Et peut-être qu'il y a des points justement où mm, pas il est hésitant etc et donc ce qu'il faut c'est l'inciter à l'action donc l'inciter à l'action c'est comment bah, c'est tout simplement lui dire bah voilà si vous avez des questions euh, je suis disponible pour y répondre si vous souhaitez des précisions sachez que je réponds euh, rapidement, en moins d'une heure, vous aurez votre réponse. L'idée, c'est que bah, si vraiment il est chaud et que derrière, il veut passer à l'action, c'est lui faire comprendre qu'il suffit juste de vous envoyer un petit message sur la plateforme et vous allez répondre dans la foulée pour que du coup, il puisse bien passer à l'action. Ça, c'est important, le vraiment ce qu'on appelle le call to action. C'est présent dans, dans tous les types de business, mais ça l'est présent aussi sur notre business de location courte durée qu'on fait tous. Donc en conclusion, euh, sur cette vidéo, ce que je veux vraiment vous dire, c'est que ré bien rédiger son annonce, c'est vraiment essentiel. On le sait, il y a les photos, mais pas uniquement. Euh, la rédaction fait aussi partie euh, d'une un, manière d'opérer. D'ailleurs, il y a même des sociétés qui existent qui font euh, ce qu'on appelle du « copywriting » spécifiques à Airbnb, c'est-à-dire qu'ils vont vous faire une vraie belle annonce. Et regardez d'ailleurs hein, les belles demeures, euh, regardez par exemple tout ce qui relaie Château, etc. Ce sont, quand vous regardez un petit peu comment sont faites les annonces, c'est très narratif et il euh, y a beaucoup de... il y a beaucoup de, comment dirais-je, de, de, de contenu pour, pour raconter une histoire. Et votre appartement, il y a forcément une histoire, une histoire liée à votre ville ou une histoire liée à vous. Il faut vraiment que le voyageur euh, ait un lien avec vous. Et je sais aussi que les voyageurs regardent beaucoup les profils euh, votre profil sur euh, sur l'annonce pour voir qui vous êtes ce que vous faites pourquoi vous faites tout ça et je peux vous assurer que ça va. Autre chose aussi qui me vient en tête là que j'avais pas forcément prévu de vous parler mais qui me vient en tête, c'est que sachez aussi que les voyageurs sont beaucoup plus euh, durs et beaucoup plus euh, attentifs à la qualité de service quand c'est géré par une conciergerie. Alors que si c'est vous qui louez en direct, ils seront plus hum, compréhensifs, ils seront plus humains, ils seront, ils, ils comprendront que euh, c'est votre logement et qu'il peut y avoir des petits loupés, etc. C'est pas très grave. Mais quand c'est une société qui gère l'appartement, alors là, ils attendent le maximum de services que pour eux, c'est identique à de l'hôtellerie. Donc, c'est le même niveau de service. Ils vous feront pas de cadeau pour le coup. Donc, vous comprenez bien que tout ça, ils le voient notamment avec votre profil tout en bas. Et également en bas, ce qu'ils vont voir, c'est est-ce qu'il y a des co-hosts justement qui vont gérer votre annonce voilà donc du coup bah, n'hésitez pas à bien donc rédiger cette annonce n'hésitez pas aussi à la modifier régulièrement c'est aussi synonyme pour les plateformes généralement d'un meilleur référencement ce que ça veut dire que vous mettez beaucoup d'énergie à toujours améliorer votre annonce je peux vous assurer que dans le référencement ça y participe c'est aussi que ça vous permettre de faire des tests tout simplement pour vérifier que telle ou telle information a eu un impact sur derrière la prise de décision de vos voyageurs voilà on a terminé j'espère que cette vidéo elle vous a plu n'hésitez pas à la commenter, hésitez